Alors, le côté AB du triangle ABC mesure 6 cm. M est le point de AB tel que AM égale 2 cm. Donc Ça c'est 2, ça c'est 6, donc ici il reste 4. Bien, les droites MN et BC sont parallèles. Mm -hmm. Ça sent le théorème de Thalès. Calculer AN. AN, sachant que NC mesure 4,5. AN. Allez, on va la noter avec X, du coup, on va trouver une équation. Grâce au théorème de Thalès, on peut écrire le rapport AM sur AV est égal à N sur AC. Autrement dit, AM2 sur AB6 égale ANX sur AC, c'est combien AC AC, c'est AN plus NC, c'est-à-dire X plus 4,5. Et nous voilà une équation jolie de premier degré qu'on va résoudre. Bien sûr, on peut simplifier. 2 sur 6, d'abord c'est 1 tiers, qui est égal à x sur x plus 4,5. Je rappelle que deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. Ça fois ça, égal ça fois ça. 3 fois x, 3x, est égal à ça fois ça. 1 fois truc, ça fait le truc, x plus 4,5. Bien sûr, on soustrait x de deux membres. 2x égale 4,5. On divise les deux membres par 2. x égale 2,25. Et voilà la valeur de AN.